I believe the Vault ah. Hunter can save ah. the moon. Voilà j'ai du lag moi, Ouais moi aussi, aussi. Bon, si C'était du lag alors pas. que c'est toi qui ôtes. Faut que je commence à vider mon sac, moi j'ai trop de choses Euh ils sont où les modes Au coffre Au oh, oh, coffre J'ai dit que je m'en étais jamais servi Je sais pas où il est Non mais, pas bah, la banque bah, Le ouais. coffre bah, non, là. La banque c'est là d'où j'y Ah non Elle le, le coffre doré Je croyais que quand on mettait trois armes de la même marque ça en donnait une de la même marque Attends, je vais prendre un cocktail, je fonce Alcoolique La est dangereux pour la santé C'est bon Borderlands a cessé de fonctionner Ah mais il m'énerve ce chien Ouais, une pub C'est bien que trappe il s'est mis une note pour se rappeler de revoir ses blagues Ah, putain de pub Ah bah oui Pardon. Oh, je suis tombé. <rire> Il y a marqué Border en haut à gauche. Ok. Et okay. Nanan, Je suis de l'air contrôle, arrête. Tu pensais vraiment que t'allais me tuer comme ça <rire> Déjà avant-garde, ah, Retenez bien les gens. Ce sera important pour la suite de la quête. Ah mais je peux pas. Ah, ah Oh. Ah ouais. Non c'est sérieusement avoir le plus gros laser hein Trop euh... court Ah oui ah, ah, ah, ah, ah. <rire> <rire> bah, bah alors t'es tombé Ah il y a deux commandes populaires et un truc Voilà il y, y a un truc Vous Oh Vous Ah bon ah oh Flo tu fais la fête I can't believe Jack Maybill C'est Back up Give me back up Oh oh it. <rire> oh It's back again Please please please kill it non, mais c'est pas vrai Non j'aime bien Ah c'est un légendaire en plus <rire> Ouais Attends c'est quoi la musique Qui a la musique C'est trop bien C'est de la j-pop Non oh. Non encore Ah ouais Et ben Nos ennemis ils sont plus faibles du coup. File. Sure oh bah ah. Oh qu'est-ce qui reste hein Ah like all the bah, est is y Just de Ah, elle est horrible cette tête ah oh, si, bien comme look Moi ouais. Euh... Normalement, j'ai récupéré les armes ou Oh Ouh. Voilà, ça lag, ça lag Doucement Oui ça Heureusement qu'il y a des barrières Ah, donc faut aller au sous-sol pour aller voir le monsieur qui avait pas l'air louche du tout Ah oui, c'est vrai Parce qu'il n'avait pas du tout une tête de méchant depuis le début Voilà Mais maintenant Windows, il fait ah. un écran bleu, c'est n'importe quoi What? putain, je des peux vous passer cette porte mais j'ai besoin Yep Non Ah ouais vous l'avez bien hein, celui-là ah J'espère que vous aviez dit, non, robot des lances Je veux involve parts objets jaunes derrière toi ah bon C'est <rire> bah, qu ce que Klaptrap pense de moi Je suis super terrifiant C'est vraiment Ouf qu'est-ce qui t'arrive Mathieu Comment t'as fait ton coup toi Mais mais parce qu'il me l'a fait en l'air Bah oui mais t'avais qu'à pas être en l'air Qu'est-ce que tu foutais en l'air <rire> Non Non Pourquoi ce téléporteur ne s'est pas activé <rire> Tant pis. Heureusement qu'il a mis une plateforme. Je l'ai sur le bout de la rame Anaïs, votre toit. Anaïs, votre. Non. Naître et périr. Windows Vista. Ah. À notre tour. Je viens chercher le caillou. Oui, d'accord. Non Ah bon Ah, j'ai pas compris que c'était un choix. Et puis là, comme il y a du code caché à l'intérieur de clap-trap, on nous a dit « Bah, allez-y, rentrez dedans. » Donc on joue l'expérience intérieure, mais dans un claptrap. Donc il y a moins de globules rouges et de globules blancs. Mais c'est tout aussi incompréhensible et dégueulasse. <rire> Moi j'aime bien, c'est des grands sauts. Oh, c'est surtout un contre, dégueulasse. On a perdu Jack. Mais non, suis là you. Ah. <rire> ah, il est génial Oh, cool, like what? I don't remember. Oh, I've got two guns here. One's fully nope. loaded and the other has no bullets at all. This one's for me and that one No, wait, this one. No, that one. Wait, this one's for me. Alors, oh, let me le check. Euh... Other way around No no no no no Planquez-vous <rire> Planquez-vous Ah oui, il y a un levis mais espèce de... de lag... Mais le lag qui me déplace de 4 mètres comme ça, sans... Mais... <rire> well, comme like violence. <rire> My two favorite things. Oui, oui, oui, Mais... Est-ce que je suis le seul à avoir des pertes de connexion tempestives Ça a l'air. Avec 3 E quand même, hein. même meurtre. Bon, <rire> moi, ça il est plus facile à repérer maintenant. Bon C'est un peu dommage qu'il soit. C'est ah quoi celui-là qui me fait tomber dans les trous Moi, je vais très bien. Mais c'est bien, à force de perdre l'argent, ça me coûte de oui, moins en toi, moins toi, cher. Mais toi, en local, tu t'en fous de la connexion. <rire> Trop la classe. Ah Mince, c'est pas un vrai mur Nice, draw euh, bien sûr un mur, le truc qui sort pas quoi <rire> Comment il se fait balader Double freaking trouble Ah serious business là Et bah alors <rire> ce mmh. place Ça marche pas. Ce qui marche pas Il y a marqué vaincre Shadow Trap, récupérer le code source H, j'ai pas coché les cases pour moi. Non, non, c'est normal Ah d'accord, normal as assez... C'est parce que et le euh, qui parle. C'est celui qui est maintenant. Pour le support, ce qui se passe next? Shane! Vault Hunter! This time, I'll tap into the power of the egg source! Allez! C'est parti! Oh ah non, mais il a un décal en plus! Hein. Oh non, mais c'est n'importe quoi! Non, mais j'arrive, j'arrive! Ah, J'ai clairement Ouf. besoin! Oh non! Ah, il fait mal, il fait TRÈS mal Oh putain oh, Tenez bon, on fait le plan on arrive Mais dans le genre fait mal pas. Oui c'est un Red Boss Ah mais pour être Red il est Red arrête de changer de côté euh... non Pas encore encore corps encore encore pas encore Et pas encore pas encore pas encore encore encore encore je encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore encore non, je suis morte en l'air, encore encore encore encore Bon, moi je Un me, um, robot Ouf. Non mais, mais, non mais, c'est oh sérieux. Ah, ah qu'il a eu Salo. Bah, oui mais. Back back. Ah. Non non mais il m'attaque moi, moi. Voilà. On pour attirer son attention et les autres le flingue en attendant. un peu ça. Bon par contre faut, faut se le dire quand même, hein, son, son attaque aérienne toutes les 5 secondes. Euh... Oh, comment dire que c'est JP Et encore on est en normal. Il est juste à côté de moi. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va pas bien du tout en fait. Mais encore pour ça il est pas là. Bon, on l'a eu, on l'a eu Non non non non non non. Non mais c'est quoi ce truc C'est un quelque chose pour attaquer les tourelles ou quoi dessus. Laser, attention, attention. Mettez-vous à couvert il qui bien avant quand même oh. Non, c'était trop ouais. Planquez-vous Planquez-vous Ah, je suis mal planté <coughs> voilà, cette, euh, Wow version, là, est un peu très près, là, là. Il est mort <coughs> <coughs> Le sol tremble, bon, là. Troisième partie Ouah, Tout ça dans son vide <coughs> Where's my damn legendary? Hey, you wanna stay for dinner? I mean, I don't really eat, but I could watch you eat. The oui? program codes to eliminate any product line I goddamn choose. Like, say, those pain-in-the-ass bumbling screw-up claptrap unit. But, but I, I, I saved you all. It's so good to be the king, baby oh. ouais. Ah c'est pas ça, ça, arrête de les produire, c'est que ça les tue directement oh. Youpi oh. Ah la violence Non mais tu te mords en plus I've been ah, some crazy places on Pandora but nowhere that messed up me either Tout ensemble <rire> Quoi Je n'ai pas trouvé celle-là mais je suis revenu pour me venger et avoir le niveau Attends, je suis pas lent Can <laughs> <laughs> you, <laughs> <Marcus Munez. laughs> you can't just fall <laughs> <stop laughs> down this level of excitement!